Annyeong. Dans cette vidéo je te présente 7 street styles venus tout droit de la Seoul Fashion Week, j'analyse chaque look pour que tu puisses le reproduire et l'adapter à ton propre style, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne bienvenue moi c'est Laura, mon but est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos toutes les semaines. J'ai sélectionné quelques street styles de la Seoul Fashion Week, je sais qu'il y a énormément de looks qui sont extravagants mais je les ai volontairement pas sélectionnés, pourquoi Parce que je trouve que certains ils sont tellement extravagants que tu arrives même plus à t'en inspirer. Je vais plutôt te présenter des looks qui sont portables pour tous les jours et que tu peux reproduire chez toi. C'est parti Donc la toute première photo que j'ai choisie, c'est surtout pour le style de la fille. C'est clairement un look qui est hyper sympa pour le printemps ou le début de l'automne franchement la veste est trop canon, je pense que c'est la pièce centrale et les bottes hautes ça donne tout de suite un côté un peu féminin et sexy en même temps vraiment j'adore, et au final quand tu regardes sa tenue elle n'est pas très très compliquée à reproduire puisqu'il s'agit d'un t-shirt long donc c'est t-shirt robe avec une grande veste baggy et des bottes hautes elle a aussi deux accessoires qui sont assez flagrants, c'est les deux boucles d'oreilles créoles que je trouve absolument sublimes j'aimerais bien en ravoir et en racheter des comme ça même si pour moi ça fait très très jeune génération, genre c'est le truc que tu portais quand t'avais genre 10 ans, mais vraiment je trouve vraiment cool parce qu'elles sont très grandes et avec les cheveux courts ça donne trop bien, et puis aussi elle a un choker qui est vraiment euh, très très épais, après c'est toujours possible, forcément c'est un look, tu peux t'en inspirer tu pourrais te dire ok, ben, je trouve que le choker il, il est trop là, Bien <rire> t'en prends un plus petit enfin vraiment tu peux faire, t'es pas obligé de copier exactement, tu peux t'en inspirer et prendre deux trois éléments que tu trouves sympa encore une fois ici c'est le look de la fille que je kiffe trop, alors clairement avec toutes les sangles qu'elle a, ça sort un peu de l'ordinaire et porter ça tous les jours on va dire que c'est un peu plus délicat. Par contre il y a des vêtements que tu peux trouver qui reprennent cette idée de sangle, mais qui sont un peu plus discrets. Par exemple par là j'ai tout simplement une chemise qui vient de style et tu peux voir que j'ai de nouveau ces effets de sangle avec les clips qui sont ici mais c'est clairement beaucoup plus passe-partout mais tu gardes quand même un peu cette espèce de cachet qu'elle a elle avec ses sangles dans une chemise que tu peux porter vraiment tout le temps, et vraiment des fois quand tu trouves qu'un style il est vraiment beau mais c'est un peu trop pour toi, essaye de dire bon ok qu'est-ce que je pourrais trouver comme alternative et là typiquement cette chemise en est une bon celle-ci, <rire> j'avoue que c'est juste parce que ça me fait tout le temps marrer de les voir avec des pulls ou des t-shirts DHL je sais pas ce qu'ils ont avec cette marque peut-être que c'est genre le jaune et le rouge ensemble qui fait genre trop stylé je sais pas, et je crois qu'il y avait aussi sur YesStyle un t-shirt DHL que tu pouvais acheter faut que je vois si je le retrouve et sinon il y avait aussi casette qui avait fait une collection DHL, donc il y avait des sacs, il y avait des coques iPhone et tout. Je la trouvais monstre belle, mais c'était quand même cher pour te balader avec un truc DHL. Sinon, il ne reste plus qu'à déshabiller le livre DHL. Ce look là, encore une fois, je le trouve trop beau et il est très très simple à reproduire. Au final, c'est un pull noir avec un t-shirt blanc, avec un imprimé graphique. Ensuite, c'est une jupe. Alors, oui, ça peut être une jupe en latex ou en simili mm, cuir. mais au final, tu pourras mettre une jupe, n'importe quelle jupe que tu as. Ça fait tout autant l'affaire. Et ensuite, à cette tenue-là, tu rajoutes des chaussettes hautes et c'est réussi. Les doigts dans les. <rire> non, je sais pas. Il n'y a pas besoin d'aller forcément chercher très loin pour chercher des looks stylés. En général, on a tendance à se dire, waouh, ouais, purée, c'est trop beau et tout. Mais finalement, là, de cette tenue-là, je suis sûre que, mis à part peut-être les chaussettes hautes, je pense que tu as tout dans ta garde-robe et d'ailleurs si jamais ces looks-là t'inspirent aussi, n'hésite pas à mettre un petit like sur cette vidéo. Ça c'est clairement une représentation du style que j'adore, c'est sexy avec la transparence, c'est straightwear avec le jogging et les baskets et il y a un peu ce petit côté gothique avec les straps. C'est vraiment ces trois styles que j'adore porter et je suis hyper contente de les voir représentés dans une photo à la Seoul Fashion Week. Cette tenue-là c'est pareil j'adore, c'est un mélange de styles que je trouve hyper beau. Après c'est clair que pour tous les jours il faut le vouloir et il faut pas avoir de chat parce que genre les chats ils vont te suivre avec toutes les ficelles et tout, enfin bref, en tout cas j'aime beaucoup et finalement cette tenue parce que je trouve qu'elle représente très bien les tendances qu'on voit actuellement, il y a le pantalon cargo qu'on voit absolument partout et puis il y a la couleur néon, perso le orange j'en suis pas très fan ça me fait soit penser à Naruto, soit penser à une citrouille, je sais pas lequel j'y préfère, je te laisse choisir, c'est simple, c'est un crop top, un pantalon cargo, un bomber coloré, et c'est tout, comme quoi il faut pas grand chose pour créer un look stylé, il suffit de la décortiquer et d'ensuite réussir à la reproduire avec ce que toi tu as dans ton armoire, et comme toujours si tu veux regarder plus de contenu sur la mode coréenne et bien je t'invite à venir voir ma playlist ou sinon tu peux aller regarder une autre de mes vidéos, allez chalut